BELL oh. Vraiment, vous me posez une question difficile. Parce que quand vous me dites que euh, la prime a été bel et bien payée, ça me donne l'impression qu'on a eu les 100% de la prime. Je peux vous dire qu'on va vous dire que la prime saucissonnée a été payée et c'est du pipi de chat parce que c'est autour de 30%. 34%, ils ont raconté que c'était du 38%, mais certains certainement ont eu 38%, mais vous comprenez, depuis quand on paye la prime, au bonheur, la chance, ça veut dire que ces gens sont incompétents, il faut changer, on a pris des gens qui sont à la dette, qui ne sont pas, qui ne comprennent rien au corps des douanes, au corps des impôts, au corps des... et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de gérer un corps d'une manière un peu alambiquée, de, de là... Pour eux, pour, ils estiment que bon, les primes, c'est rien du tout. Alors que toutes les primes que nous avons, ce sont des primes qui sont sous-jacentes à des, à des conventions internationales. Je vais vous expliquer ce qu'ils appellent les objectifs ont été atteints. Pour eux il y a des objectifs selon la loi des finances. Par rapport à cette loi, vous faites le, le, le, le ratio et vous trouvez un montant, par exemple. Mais je peux vous assurer que ce montant a été dépassé par toutes les, les administrations hein, qui sont euh, euh, éligibles à, à, on appelle à la collecte des fonds. d'accord Maintenant, ils disent ceci. Si moi j'ai cinq pommes et que dans mes objectifs ces trois pommes, j'ai dépassé les objectifs. En principe, on devait me payer au prorata des cinq pommes. Mais ils ne le font pas. Ça veut dire que les deux pommes, ils le prennent, ils le mettent dans un compte séquestre pour soi-disant payer après. Maintenant, moi j'ai un objectif de trois pommes. Et puis j'en ai qu'une seule. Ils décident de ne payer rien du tout. Où sont passées d'abord les premières pommes de la plus-value Où est passé le montant que j'ai d'abord collecté, même si je ne suis pas arrivé au sommet Donc vous comprenez que dans tout ça, il se ramasse tout cet argent et on se demande où cet argent va. Or, si nous dépassons les objectifs, ils devraient nous payer au prorata de, du dépassement. Mais jusqu'alors, jamais nous n'avons nous avons dépassé, alors que nous savons que nous avons dépassé les objectifs, au moins pendant deux, trois mois, quatre mois. Ils le savent, et moi je le sais. Donc ils ne font pas. Ça veut dire que délibérément, ils ont choisi de prendre les travailleurs comme des canards et de ne pas les payer. Comme il se doit. Le, ce sont les tests qu'eux-mêmes ils ont choisis. Ce sont les tests qu'eux-mêmes ont écrit sans nous. Donc moi je suis. Je, je, je ne sais pas ce que le ministre du Budget, la ministre de l'économie, et de la Relance et le ministre du Pétrole veulent à leurs travailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache en dessous de ce comportement. Je ne sais pas quel est le but qu'il veut atteindre. Madame la première ministre, chef du gouvernement... Euh, je peux vous assurer que je lui ai écrit, on a fait des, des, des, on a fait des, des, des correspondances de près de... combien 10 correspondances, elle n'a jamais répondu à nos correspondances. Je ne suis pas la seule. Pratiquement plusieurs administrations se plaignent de son comportement. On ne peut pas être première ministre et refuser de recevoir des fédérations et des confédérations. On doit parler. C'est ça le but du, du, du dialogue social. Donc, qu'elle aille dire ce qu'elle a envie de dire là-bas au chef de l'État, ça n'engage qu'elle. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que vraiment, il faille que la justice et l'équité s'installent dans la, la gestion des ressources humaines. vous que moi, je sois commandant de douane par exemple hein? on me bloque la régularisation, on me bloque mon avancement, c'est pour régulariser un monsieur qui vient d'arriver qui est commandant il n'y a plus de hiérarchie dans le corps dans lequel nous nous trouvons et c'est voulu par les membres du gouvernement parce qu'ils aiment à vouloir faire le désordre dans les administrations et même dans les corps organisés donc moi je souhaite que madame le ministre euh, Premier ministre, qu'elle n'aille pas pour parler, pour parler, elle doit recevoir les partenaires sociaux. Elle doit travailler pour que le pays marche dans la justice et l'équité. Je n'ai qu'un seul mot. Tout ce qui est utilisé par les ministres du le gouvernement concernant les primes ne vient pas des recettes budgétaires. Il faut qu'ils comprennent que l'administration des régies, administrer les régies financières, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui comprend que depuis Mathusalem, il y a des textes légaux qui régissent la gestion des régies financières. Moi, je prends le cas de la douane. Vous avez le travail extra-légal. Aujourd'hui, nous avons des bateaux qui partent au Congo parce qu'ici, euh, au ministère, ils ont estimé qu'on n'a pas besoin de protéger nos, nos, nos frontières. Bon, ben, le ben, travail extra-légal d'un agent, on le récupère, on distribue ça à tout le monde, y compris eux qui sont assis dans les bureaux. C'est du jamais vu. Le travail extralégal, c'est le travail d'un jeune qui est parti à 4 heures du matin dans un bateau, qui a pris des risques, et par rapport à ces risques, on lui donne le travail en dehors de ses heures légales. Mon dernier mot, c'est que quand l'on revient aux fondamentaux, je ne vois pas pourquoi le ministère de l'économie de la relance et le ministère du budget veulent gérer ce qui correspond aux fonds propres de la douane. Ce n'est pas possible et je propose que toutes les fois qu'ils vont remettre les fonds propres, qu'une commission, euh, euh, euh, commission de suivi de la gestion de ces fonds puisse avoir lieu, y compris les partenaires sociaux. Parce que si c'est un problème de la gestion des directeurs généraux et de la direction du budget et de la comptabilité de l'administration, il va falloir qu'il y ait une commission pour qu'on gère ça tous ensemble, qu'on regarde qu'il n'y ait pas de débordements.